Bonjour à toi cher spectateur, dodo de panneaux sage -coutras. Je saurais pas vraiment vous dire ce qui m'a plus que ça titillé de voir ce long-métrage. Est-ce euh, que c'est la petitesse des sorties de la semaine Est-ce que c'est ma non-capacité à peut-être pleinement apprécier le film One Piece euh, Est-ce que c'est ma non-attirance pour la grosse comédie potache française de la semaine Je ne sais pas, mais en tout cas je me suis dit que c'était un film qui pouvait avoir un joli potentiel. Et c'était réalisé par le mec qui avait fait l'attaque de la moussaka géante. Donc ça me titillait. Le résumé pour faire simple, Mariella est en train de préparer le mariage de sa fille, qui va avoir lieu dans un grand manoir lui appartenant. La veille de ce mariage, son jardinier et homme à tout faire découvre une étrange créature. Mmh. Euh, Dodo est l'exemple parfait de l'œuvre avec un pitch attrayant, avec un concept fun, mais qui ne tient quasi aucune promesse jusqu'au bout. En fait, c'est un film qui voudrait être basé sur un concept plus ou moins philosophique, au travers de cette créature, donc le dodo qui est au centre du métrage, et qui veut mettre en relief des rapports familiaux avec au centre cette créature comme espèce de mise en perspective plus ou moins complexe de l'idée du secret. Ce qui peut être une idée intéressante, mais encore faut-il que derrière, on ait des personnages qui soient assez développés, qu'on ait un background qui soit assez mis en perspective, et qu'on ait surtout un rythme qui fasse en sorte que ce type de comédie, parce que le film se vend vraiment comme une comédie, arrive à subvenir aux besoins du spectateur dans le genre. C'est-à-dire à la fois à jouer sur une certaine forme de satire sociale, mais en même temps de simplement jouer avec les rapports conflictuels qu'il y a entre ces différents membres d'une famille, et ensuite de jouer aussi avec la situation, c'est-à-dire ce mariage qui est à venir, et qui va peut-être amener certains personnages à se remettre profondément en question. Et rien n'est abouti. Et là c'est dommage parce que franchement, j'avoue que durant les 40 premières minutes, je me suis vraiment dit que le film pouvait être intéressant, si c'était bien développé et parfaitement équilibré. Mais où rapidement j'ai déchanté parce que je trouve que Koutras n'arrive pas à tenir son film, et n'arrive pas à lui donner assez de profondeur, pour que l'ensemble des personnages des situations arrivent à parfaitement ressortir. Mixer les genres, offrir au spectateurs un peu plus que ce qui pourrait être attendu d'un pitch ou d'une forme, est un défi. Un défi que peu d'auteurs aujourd'hui acceptent de faire, car il comprend un immense risque, celui de ne pas réussir à fédérer autour de son sujet, de ses personnages, ou simplement de ce que le film veut raconter. Panos Ashkoutras avait certainement beaucoup d'idées en tête, en développant le récit de cette famille coincée avant un mariage à cause d'une créature disparue et refaisant surface de nulle part pour un moment de cinéma qui aurait dû être une comédie et un trip à mi-chemin entre le long-métrage métaphorique et la satire sociale, mais qui ne réussit à remplir aucun des deux contrats, et se perd complètement. En termes d'écriture, donc le film est écrit par Panos Coutras aidé par Frédéric Moreau, Frédéric Moreau qui est un scénariste français. Euh... L'écriture a une super bonne idée, c'est-à-dire placer de manière éparse les différents personnages de cette aventure, avant ensuite de les réunir. Ce qui permet du coup à chaque personnage d'avoir son petit brin de vie. Et donc du coup en tant que spectateur de se dire « Je sais ce que veut ce personnage, je sais ce que veut ce personnage, je sais ce que veut ce personnage. » Et une fois qu'ils vont être ensemble, je me doute qu'ils vont essayer d'aller dans une certaine direction pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent. Donc là, cette base d'écriture est intéressante. Parce que du coup, on se dit « Chaque personnage a son petit microcosme. » Et ces différents microcosmes, lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont forcément s'entrechoquer et ça va forcément donner lieu à des conflits. Donc cette base-là est intéressante. Mais le problème, c'est que ça ne tient pas tout un film de placer des personnages. Il faut ensuite que le choc il soit à la hauteur de ce placement. Et c'est pas le cas. Koutras et Moro, ils n'arrivent pas à placer parfaitement leurs personnages une fois qu'ils sont les uns avec les autres. Avant, ça marche. Il n'y a pas de souci. J'ai trouvé... La manière avec laquelle le père est acheminé plutôt intéressante. La jeune fille qui va se marier, son personnage est d'une immense complexité si on y réfléchit. C'est une jeune femme à qui on impose un mariage qu'elle n'a absolument pas envie de connaître parce qu'elle sait très bien qu'elle sera malheureuse par la suite et que ça servira uniquement aux besoins de sa famille et pas à elle-même. C'est plein de thématiques qui pourraient être réellement intéressantes et qui pourraient pousser la réflexion et la place du dodo dans une profondeur métaphorique qui soit encore plus touchante et qui arrive du coup à sonner comme encore plus drôle aussi. Parce que c'est un point que je n'ai pas forcément précisé, mais le film n'est pas très drôle du coup. C'est un peu problématique quand tu sais que la base même du long métrage, c'est de faire rire. Mais je pense qu'il y a juste beaucoup de maladresse et que ça réussit pas à faire tenir l'ensemble du scénario. Coutras, aidé par Moreau, ne donne jamais lieu au scénario que l'on aurait dû attendre d'une aussi surprenante proposition, tapant ainsi dans une direction où, en tant que spectateur, nous sommes un peu perdus face à un objet de cinéma amusant, parfois divertissant, mais simplement brouillon aussi dans ce qu'il cherche à mettre en relief. Bien sûr, comme évoqué avant, l'écriture est là pour mettre en relief les personnages, et donc par découlement, de les mettre face à cette créature symbolique, mais pour autant, cela reste trop maladroit pour tenir le coup, la faute à un geste cinématographique sonnant souvent comme à côté de la plaque par rapport à ce qui aurait dû être un script plus simple. En termes de mise en scène, Panos Hachkoutras a vraiment envie de jouer avec la durée des situations. Donc la plupart des scènes, et la plupart des séquences mettant en relief les personnages sont longues, prennent leur temps, choisissent de placer un personnage, de le laisser prendre vie à l'écran, de faire en sorte qu'il ait sa petite place, sa petite situation, sa petite réplique, sa petite intensité dramatique qui va faire monter une scène. Je pense notamment à une scène où le père va révéler un grand secret, où cette scène-là, pour le coup, c'est une des scènes les plus prenantes de l'ensemble du, du film. Mais pff, encore une fois, il y a ce problème de rythme. Le film dure 2 h 14 2h14, c'est hyper long pour ce que ça a raconté. Et on va pas se mentir, au bout d'un moment, c'est beaucoup trop lourd. Et du coup, on n'arrive pas à être à fond dedans. On n'arrive pas à se dire, ah, je comprends ce qu'il veut raconter par le biais de la longueur de ce plan, par le biais de la longueur de cette situation. Je, je pourrais le pardonner si derrière, il y avait une réelle puissance comique. Il y avait une réelle puissance émotionnelle qui se dégageait. Alors, c'est pas le cas. Parce que Koutras ne maîtrise pas son tout. Il arrive à l'emmener plus ou moins dans certaines directions qui sont assez drôles, assez amusantes, qui, qui permettent d'amener une certaine forme de jubilation par rapport à tout ce qui se passe à l'écran. Mais ça suffit pas à tenir l'entièreté du film. À partir de là, c'est compliqué de pleinement rentrer dedans. Coutras est un auteur qui est passé par de nombreux genres, oscillant entre films comiques excessifs et drames humains sur la remise en question après le deuil, donnant lieu à des projets de cinéma surprenants, mais pas toujours équilibrés par rapport à ce que l'auteur pourrait nous offrir en définitive. Dodo est à cette image, un film contenant une bonne idée que le cinéaste déséquilibre par un besoin de vouloir emporter son récit dans tellement de directions que l'on peut facilement se sentir perdu et surtout, la faute certainement à cela, une gestion du rythme tout simplement bordélique, rallongeant constamment la base même de son récit et ne donnant même pas le relief nécessaire à tout ce qui s'y déroule. En termes de casting, alors déjà je m'excuse pour écorcher les noms parce que le grec c'est très compliqué à prononcer. Euh, mais ce qui est drôle c'est que la plupart des acteurs qui composent ce casting sont des acteurs ou non professionnels ou des acteurs avec lesquels le réalisateur a déjà travaillé. Euh, que ce soit Akis Sakelariou qui n'a pas fait beaucoup de films, je crois que c'est un de ses seuls rôles. Tout comme Natasia Exenteveloni qui vraiment est excellente, je l'ai trouvé très très bonne, elle est lumineuse, elle est radieuse. Les habitués du cinéma de ce cher Pano Sashkutras, on a Tsev Montana, euh, on a également Nikos Djela, on a Chris Radanov, on a Agelos Papadimitriou. C'est des acteurs qui, qui jouent bien, on va pas se mentir, ils sont vraiment bien. Pour moi c'est vraiment l'un des, des points à retenir de cette œuvre et ça se cristallise dans le rôle de la mère qui n'est pas forcément le rôle central, mais le rôle que j'ai le plus retenu de ce long-métrage, où réellement l'actrice s'en sort extrêmement bien et parvient à totalement briller avec son personnage. Smarada Karidi est celle qui ressort le plus d'un casting qui sonne comme la vraie force d'un film brouillon, où les acteurs donnent tout de même tout ce qu'ils ont pour emporter leur personnage le plus loin possible. Au bout du compte, bah Dodo est très maladroit. Dodo a de l'idée. Il aura envie de nous embarquer dans plein de choses. On va pas se mentir, c'est un film qui semble complexe et a envie d'être complexe, mais dans sa complexité se perd, oublie que le spectateur doit être aussi raccroché à une intensité dramatique et à une longévité entre guillemets narrative qui ferait qu'on arrive à se laisser embarquer par tous les événements et que du coup, lorsque la comédie, la satire et euh, le décalage par rapport à La place de Dodo arrivent, là ça marche a pas se mentir, Dodo de Panos Sachkoutras est très long pour ce qu'il a à nous raconter, et très maladroit pour ce qu'il a à nous montrer, et à part un super casting, ne sonne pas comme une œuvre réussie. Et pour autant ne sonne pas comme une œuvre ratée, donc je vous laisse le choix d'aller voir ce long métrage. Ce sera peut-être un film qui va vous convaincre, peut-être un film qui va vous laisser complètement perplexe. Et je pourrais comprendre dans les deux cas. A plus